Je m'appelle Vincent Bourret, je travaille pour le bureau d'études en urbanisme, initiative aménagement et développement de Vesoul. Donc les missions principales de notre bureau, c'est la réalisation de documents d'urbanisme pour les communes, plan local d'urbanisme principalement, mais aussi carte communale. On travaille aussi sur d'autres types de projets privés ou, ou publics pour des inventaires faune-flore ou des diagnostics zones humides. Dans ce cadre, nous, on utilise la plateforme CIGOGNE, pour récupérer des données faune-flore donc les listes d'espèces et aussi les données zones humides donc c'est des données qu'on télécharge qui vont nous servir à préparer le diagnostic des communes sur lesquelles on travaille et euh, bah, par exemple pour les listes d'espèces nous on, on s'en sert pour classer les milieux naturels en fonction de leur intérêt écologique donc ça va être en fonction des espèces qui sont présentes la valeur sera plus ou moins élevée et ça nous permettra de classer les milieux en secteur à enjeu forts ou moins forts. et ça permet de savoir si on peut urbaniser des secteurs sans contrainte pour l'environnement par exemple et d'un autre côté pour les zones humides où les données qu'on utilise elles vont nous servir pour la prise de décision justement encore pour l'urbanisme soit d'écarter certains secteurs parce qu'on a beaucoup de zones humides présentes qui sont des zones humides potentielles donc soit de la base de données cigogne, soit des zones humides de, de l'Adréal quand c'est des secteurs qui ont un enjeu d'urbanisme un peu plus fort, d'aller sur le terrain, de faire des sondages pédologiques et des inventaires de flore pour vérifier si les zones humides elles sont bien humides au sens de la loi.